L EM, EM, des millions d'oubliés concrètement, c'est quoi C'est un épuisement intense, une perte de l'énergie qui est bien au-delà de la fatigue. Le HEM, c'est tout sauf une fatigue chronique. Il y a des symptômes variés, comme les troubles cognitifs, troubles digestifs, migraines, douleurs articulaires, douleurs musculaires, nausées, tachycardie, hypersensibilité aux stimuli, intolérance à la position debout et à de nombreux autres. 25% des malades sont dits en état sévère, comme ma sœur. Ils sont alités plus de 20 heures par jour, avec des casques anti bruit des volets fermés. Aujourd'hui, la réalité en France, c'est ça. Il n'y a que 5 médecins qui connaissent l'EM. Deux partent en retraite l'année prochaine. Les médecins sont démunis et n'ont aucune formation médicale, y compris sur le malaise post-effort et le pacing, qui est une stratégie de gestion de l'énergie. Nous élaborons au sein de l'association un programme de formation médicale pour les professionnels de santé, mais ça demande de l'énergie et de l'argent. Pas de formation ça veut dire aucune prise en charge